Ah. C'est pas toujours facile de travailler à deux. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, vu les fois où je me suis embrouillé avec des collègues de boulot ou avec euh, des amis. Mais au cinéma, ça prend des proportions souvent assez surdimensionnées. Et euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que oui, deux acteurs ne s'entendent pas toujours très très bien sur un plateau de cinéma et je pense que je ne vous apprends rien. On a déjà parlé des acteurs qui étaient insupportables sur le plateau, euh, que ce soit par leur ego ou par leur manière de faire. J'aime beaucoup encore une fois l'histoire de Catherine Hegel qui ne peut vraiment s'entendre avec personne et qui est en plus euh, dirigée par sa mère, qui est son impresario, donc à partir de là ça va mal. J'aime beaucoup le côté un peu complètement égocentrique de Bruce Willis persuadé d'être la star du monde et de n'avoir aucune rivalité possible ou envisageable mais du coup il y a pire il y a ceux qui n'arrivent pas à s'entendre en duo et qui par cette mésentente sont potentiellement capables de foutre un film en l'air heureusement les films dont on va parler ici euh, à part peut-être un qui est pas ouf mais sinon les autres sont connus et reconnus pour être ou des films cultes ou des classiques mais aussi surprenant puisse cela être... Euh, imaginable, ces acteurs ne pouvaient pas s'entendre, donc on va parler de 5 duos iconiques d'acteurs qui ne pouvaient pas se saquer durant le tournage. Bon, Le premier duo dont on va parler, je pense que vous le connaissez tous, j'avais tout de suite un petit peu envie de le mettre de côté parce que c'est une des histoires les plus connues du cinéma entre, gu entre guillemets, c'est le tournage de Dirty Dancing et c'est donc le duo Jennifer Gray, patrick Swayze qui visiblement ne pouvait pas s'encadrer. Alors, ce qui paraît, vraiment, c'était plus du côté de Patrick Swayze que du côté de Jennifer Gray. Parce que Jennifer Gray, de ce qu'on sait, ça allait. Certes, elle avait son caractère. Elle n'était pas une superstar à l'époque. Mais on sentait bien que quelqu'un était persuadé qu'elle allait vraiment percer. Et donc, du coup, voulait absolument la mettre en avant. Mais Patrick Swayze, en face, ben ça le, ça le chauffait. Ça l'énervait. Et visiblement, il ne pouvait pas du tout la saquer. Du genre vraiment à la victimiser, à la mettre de côté, à ne plus en pouvoir. Vous vous en doutez, au vu de la qualité du film et au vu de ce que le film est devenu, bah, ça n'a pas suffi à, on va dire, écorcher euh, ce long métrage qu'est Dirty Dancing. Puis pour moi, ça reste un petit film vaguement sympathique, mais c'est loin d'être l'objet culte que tout le monde a l'air de vouloir vénérer. Mais ça, ça n'est que mon avis. Mais en tout cas, je trouve que cette histoire est quand même assez représentative des limites un peu, entre guillemets, du star system qui a eu tendance à y avoir à Hollywood à une époque. Dans le sens où on voulait absolument que des jeunes acteurs portent un film. On soit vraiment légérie, et on oubliait finalement derrière qu'il fallait équilibrer aussi pour mettre en avant d'autres personnes. Et je pense qu'on s'est retrouvé exactement devant ça, quand Jennifer Grey a pris toute la place, et que Patrick Swayze, qui était tout de même en train de bien percer à l'époque, a eu du mal peut-être à réussir à se montrer sur le plateau, et du coup bah, a tout refoutu sur le dos de sa co-actrice. Et ce qui est un peu triste, parce que les deux ont réussi à devenir de grandes icônes de leur génération, Peut-être plus Swayze d'ailleurs que Jennifer Grey qui est tout de même un peu limitée en termes de rôle, mais mine de rien, comme quoi, ne pas pouvoir se saquer sur un plateau, c'est pas pour autant que ça se voit à l'écran. Chapeau quand même. Alors la deuxième histoire, euh, elle me fait mourir de rire, parce que je l'ai découverte du coup en faisant mes recherches pour cette vidéo, mais il faut savoir que donc sur le plateau de Star Wars, et ben Kenny Baker qui jouait R2-D2 et Anthony Daniels qui jouait C-3PO ne pouvaient pas s'encadrer. Il n'y a pas plus d'infos en fait là-dessus, donc ça va être très court. Mais je trouve ça à mourir de rire de se dire que les deux mecs qui, entre guillemets, portent quasiment tout le premier acte de Star Wars épisode 4 ne pouvaient pas s'encadrer alors que les deux sont dans des boîtes, ou en tout cas enfermés dans des costumes et n'ont quasiment aucun moyen de communiquer l'un avec l'autre, ça me fait mourir de rire. Mais alors, j'ai cherché. Il n'y a aucune info précise. On sait juste qu'ils ne pouvaient pas se voir. On sait juste qu'ils se parlaient le minimum syndical. On sait juste que sur le plateau, bah, les deux étaient dans un coin opposé. On ne sait pas d'où ça vient. Juste, ils pouvaient pas se saquer. Je trouve ça à mourir de rire. Surtout quand on voit les persos à l'écran. enfin, Entre guillemets, ils sont derrière des coquilles de métal. Ou en tout cas de plastique. Donc c'est un peu difficile de jauger comment ils peuvent se voir. Mais je trouve ça excellent de se dire que les deux mecs qui ouvre littéralement l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, ne pouvait pas s'encadrer. C'est... énorme comme histoire. La troisième histoire, je la trouve aussi horrible que un peu touchante en un sens. Et encore touchante, plus émouvante en fait. Euh, c'est le tournage de Kramer contre Kramer, et c'est le fait que visiblement Dustin Hoffman et Meryl Streep ne pouvaient pas se saquer. Et encore une fois... C'est plus Dustin Hoffman qui pouvait pas saquer Meryl Streep que Meryl Streep qui pouvait pas saquer Dustin Hoffman. Et le contexte autour de cette histoire est quand même vraiment triste. Parce qu'en gros, Kramer contre Kramer, c'est quand même l'histoire d'un couple qui se déchire. Et il faut savoir que durant cette période-là, Dustin Hoffman était en plus en train de se séparer de sa femme. Et visiblement, toute la frustration qu'il avait de son divorce avec sa femme, il l'a mis sur le dos de Meryl Streep. Qui fait que Meryl Streep a été vraiment victimisée pendant tout le tournage de Kramer contre Kramer. C'est terrifiant. Et en même temps, ça apporte une véracité et une crédibilité au film qui, je trouvais folle. Kramer contre Kramer est largement reconnu comme un classique, porté en plus par deux acteurs qui sont au sommet de leur art. Mais je trouve ça un peu terrifiant de se dire que la réalité a rattrapé la fiction. Qu'un homme qui, dans le film, se déchire pour ses enfants et contre sa femme a vraiment fait ça finalement sur le plateau s'est déchiré avec sa copartenaire parce qu'il était en train de se déchirer avec sa femme en off. Je trouve ça... ouais. J'ai utilisé le mot « touchant ». C'est touchant quand on est du côté de Meryl Streep, parce qu'on se dit qu'elle a dû vraiment souffrir, mais que ça a dû nourrir sa performance. C'est triste du côté de Dustin Hoffman. Parce que réellement, pour le coup, lui, il a juste fait souffrir sa partenaire. Il n'a rien apporté de plus que ça. Peut-être qu'il lui a amené un bagage qui faisait qu'elle a réussi à un peu plus s'investir dans son personnage. Je trouve ça juste un peu triste. Mais c'est... Parmi celles dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui, c'est une de celles qui m'a le plus touché parce que je me suis dit « Waouh !» C'est dur de se dire que, ouais, encore une fois, le cinéma est tellement proche de la réalité que parfois, bah, un scénario qu'on pouvait imaginer comme une histoire de fiction bah, devient tellement crédible qu'il bah, y a un bout de réalité qui se greffe à ça. La quatrième histoire dont je vais vous parler, euh, elle m'amuse. Parce que c'est vraiment une histoire d'ego là, pour le coup. C'est le tournage de Miami Vice, et c'est le duo Colin Farrell-Jamie Fox. Et en fait, la base de cette embrouille réside uniquement dans un élément. Jamie Foxx a eu un Oscar. Et ça a suffi pour que visiblement il soit insupportable sur le plateau, persuadé de délivrer la performance du siècle à chaque rôle, avec un boulard qui littéralement devait taper contre le sol tellement il était gros, et qui a fait que Colin Farrell ne pouvait pas l'encadrer. Alors que Colin Farrell, ça a quand même pas l'air d'être le plus gros mauvais bougre du monde. Certes, ça a l'air d'être un acteur très investi lorsqu'il s'agit de livrer une performance, mais ça a pas l'air d'être le genre de mec qui est capable d'en foutre plein la gueule à ses partenaires. Après, c'est toujours à vérifier ce genre d'infos. Mais en tout cas, pour que Colin Farrell puisse vraiment pas encadrer Jamie Foxx, je pense que Jimmy Fox a dû vraiment, vraiment péter les plombs. Sachant que Jimmy Fox est quand même connu pour avoir euh, un ego surdimensionné, euh, ne pas se sentir pissé, être quand même pas le meilleur des partenaires. Je crois que les trois quarts de ses tournages se sont pas hyper bien passés et que le mec est réputé quand même pour être euh, vachement orienté sur sa propre personne. Mais voilà, comme quoi un Oscar, ça change vraiment un acteur. Il y a eu une longue période où traînait une réputation autour de Jean Dujardin qui, après son Oscar, ne pouvait plus se sentir pissé. Honnêtement, à côté de Jamie Foxx, Jean Dujardin, c'est rien, c'est limite anecdotique. Parce que visiblement, Jamie Foxx, ouais, ne pouvait vraiment plus se sentir pisser et, euh, et se croyait vraiment dans la stratosphère. Alors qu'il était plus bien. Mais après, voilà, ça n'empêche pas que sa performance dans Ray est excellente. Mais de là à avoir le boulard pour un Oscar, c'est peut-être un poil beaucoup quand même. Et alors, la dernière histoire, waouh <rire> Celle-là, pareil, elle est très connue comme la première. C'est le tournage de Batman Forever et c'est le duo Tommy Lee Jones et Jim Carrey. Et alors là, elle est géniale cette partie-là parce que ça n'a aucun sens. Mais visiblement, Tommy Lee Jones était persuadé que Jim Carrey n'était pas un acteur du même calibre que lui et a passé tout le tournage à être condescendant avec lui, à l'humilier, à être méchant, violent. Enfin, visiblement, Jim Carrey a vécu un enfer. Alors que Jim Carrey à l'époque était quand même au sommet. À ce moment-là, c'était quand même l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood. Tout le monde se l'arrachait, il avait fait des paquets de rôles qui avaient déjà cartonné, il était en train de ne faire que grimper. Et visiblement, bah, sa costard, elle a pas kiffé. Parce que vraiment, pour le coup, je pense qu'on est quasiment d'accord pour se dire que le film Batman Forever ne vaut le coup d'œil que pour Tommy Lee Jones et Jim Carrey. Si vous me trouvez d'autres éléments intéressants, ou euh, en tout cas bien dans ce film... Euh, mettez-moi ça dans les commentaires parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a de mieux à sauver dans ce long métrage que ça. Mais pour le coup, c'est quand même surréaliste d'avoir un acteur qui peut tellement pas saquer un autre acteur. Mais je trouve, l'idée à mourir de rire, vraiment de se dire qu'il y a un mec qui pouvait vraiment tellement pas encadrer sa costard qu'il avait eu envie de lui faire vivre un enfer, Enfin, c'est génial encore une fois de voir à quel point les égaux dans le monde du cinéma, surtout américains au vu de ce que je vous ai cité, mais quand même les égaux, ça, ça prend de la place, quoi Ça prend de la place et ça laisse vraiment aucune possibilité de trouver un moyen de tempérer un peu tout ça. Donc c'est un peu terrifiant quand même à chaque fois de voir à quel point ces, ces acteurs, ils, ils ont soit de... Je sais même pas si c'est de la peur ou si c'est une forme de jalousie, mais, mais vraiment de voir à quel point ils peuvent pas saquer leur costard juste parce que ils se disent, oui, il va m'enlever de l'affiche ou on va pas me retenir. Bah, c'est bon en fait, concentre-toi sur ta performance, ça suffira, mais ouais celle-là, elle est quand même croustillante dans son genre. Et ça a marqué Jim Carrey parce que même dernièrement, même dans son propre bouquin, il en reparle quand même un petit peu de ça. De Pas de manière directe, mais il en reparle un petit peu. Voilà. Voilà les 5 duos d'acteurs que j'ai trouvés qui ne pouvaient pas se sentir sur un plateau. Euh, C'est quand même du croustillant. Je pense que vous en avez d'autres à me citer, n'hésitez hein. pas à les mettre dans les commentaires. Je n'ai pas beaucoup trouvé de duo français qui ne pouvaient pas vraiment se sentir sur un plateau. Il faudrait un de ces 4 que je fasse l'inverse des duos qui peuvent vraiment bien se sentir sur un plateau. Ça doit être tout aussi intéressant. Mais en tout cas, voilà. J'espère encore une fois que ces duos vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre d'autres de ces duos dans les commentaires si vous en avez qui vous viennent en tête. Et d'ici là, bah, je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. Bon week-end à tous Ah ouais, les duos, ça marche pas toujours. Mais heureusement, maintenant... J'ai des bons duos sur la chaîne donc ça va moi de mon côté je m'en sors bien Mais voilà c'est pas donné à tous hein. Clairement